du capteur de luminosité. Cette fois-ci, je n'ai plus un capteur numérique, mais un capteur analogique. Je vais donc le brancher sur une entrée analogique, l'entrée 6. Je clique sur le petit drapeau vert. J'ai un chiffre et dès l'instant où je cache, ce chiffre augmente. Luminosité, pas de luminosité.